Alors, j'ai sélectionné une petite carte et là, j'ai confectionné un sorte de pochoir comme ça, une petite euh, feuille que j'ai coupée, une, une ligne un petit peu courbée pour essayer de représenter une sorte de colline comme ça. Et je vais prendre cette couleur et je vais en mettre un peu ici. Et alors, je ne vais pas trop m'embêter. Pour vous faciliter euh, les choses, je vous propose de prendre une éponge. Hein, de cuisine, et vous allez tamponner votre petite éponge. Alors, je n'ai pas euh, mis de l'eau euh, dans cette euh, peinture, c'est un petit peu pour euh, essayer de voir l'effet que ça peut donner. Bon, ça donne un effet nacré, hein. on a bien conscience que ça va être un petit peu brillant. Maintenant, reste à voir euh, l'effet que ça va nous donner euh, en général, pour l'ensemble. Alors, on peut très bien faire des mouvements rotatifs, mais vous allez voir que quand on fait ça, on a des démarcations. Vous voyez Donc, repasser par dessus. Alors on va superposer par-dessus une autre couleur. Quand vous superposez les couches là on voit mieux la, la texture de, de la peinture l'effet nacré alors mordez un petit peu sur euh, la première euh, allée de peinture que vous avez fait je vais un peu plus Alors, je vais accentuer ce ciel avec une couleur un peu plus foncée. Oh, je me suis trompée. J'ai pris la couleur clair. Bon c'est pas grave. Faites bien les bords parce que la finition est très importante dans une carte. Et là, je vais mélanger tout ça et je vais repasser sur ce bleu. Voilà, voilà. donc je retire mon masque et maintenant je vais faire l'effet inverse, alors pour ne pas gâcher ma feuille, je vais couper l'endroit où j'ai mis de la peinture par dessus. Alors, j'ai coupé le, la partie où j'ai mis de la peinture, donc je retourne, c'était une feuille de brouillon, donc je pose ici et j'essaye d'avoir le côté, voilà, et je vais tout simplement prendre la première couleur que j'ai utilisée, Je vais prendre une éponge, alors je vais essayer de prendre juste un tout petit peu, bon déjà je mélange pour avoir quelque chose de très très très léger et je vais repasser juste un tout petit peu mais vraiment très très légèrement. je prends un petit peu de ce bleu je mélange bien je prends juste une poussière de couleur et là je vais prendre un peu de blanc de blanc que je vais mélanger ici pour adoucir un petit peu cette couleur. Je viendrai ensuite avec de la peinture pour essuyer tout ça. Donc, je vais prendre ma peinture, mon pinceau. Alors, avec le blanc, je mets un tout petit peu d'eau. J'ajoute un tout petit peu de ce bleu. Et je prends un peu de ce, de ce mélange et je le mets ici voilà je le mets aussi ici un peu voilà et avec mon blanc je vais camoufler tout ça Alors le fait d'ajouter quelques coups de pinceau, ça va un petit peu changer de, des cartes qu'on voit réalisées au pochoir. Et bien on, on va voir que bon, c'est une carte qui a été un petit peu travaillée au pinceau. comme vous voulez. Moi je fais des petits mouvements circulaires. Normalement on ne peut pas comme ça. Mais bon, c'est pour vous dire que on peut s'y prendre n'importe comment. L'essentiel c'est de suivre les étapes et chacun a son style, sa technique et sa façon de faire. donc je vais laisser sécher et puis après peut-être que je repasserai avec une autre petite couche mais vous allez voir je vais rester dans la simplicité pour que ce soit accessible à tout le monde donc, voilà. je passerai bien avec un petit coup de, de blanc juste pour un petit peu éclaircir euh, la zone supérieure voilà. et au moins cette partie ne restera pas vide parce que ça se ressent une, une carte même si vous voulez représenter du blanc ne laissez jamais la feuille vierge la feuille vide comme ça sent sans passer par dessus avec euh, un peu de blanc, un peu de bleu parce que le pour représenter du blanc, eh bien on ne laisse pas la feuille vide on, on met quelques nuances de bleu, de blanc, un peu de gris le blanc est tout sauf blanc <rire> c'est comme pour le, le blanc de l'œil. Euh, on ne le laisse jamais blanc, on, on va le travailler enfin chaque œil euh, bon, a ça, comment on va dire ses couleurs spécifiques, mais le plan de l'œil n'est jamais, on ne laisse pas euh, cette partie-là blanche, euh, le plan du papier, on va dire. Donc voilà, je vais laisser sécher et puis je vais le reprendre tout de suite après. Alors, alors j'ai pris un papier ici, un papier ordinaire que j'ai coupé euh, avec mon massico en triangle et voilà j'ai obtenu ces euh, triangles tout banals. et donc maintenant ce que je vais faire, je vais poser mes pochoirs, ceux que j'ai achetés de chez Action et je vais essayer de créer quelques motifs importe si c'est pas vraiment tout à fait droit voilà. donc voilà et je vais prendre une petite éponge et je vais mettre un petit peu de blanc fixer mon pochoir, voilà. voilà je vais retirer délicatement le pochoir et voilà ce que ça me donne donc je, je vais le laisser sécher et je vais passer à l'autre triangle et celui-ci par contre je vais lui mettre l'autre pochoir celui avec les petits trous je vais mettre ça ici alors je vais les mettre un petit peu en, en diagonale oui voilà comme ça et je vais faire la même chose voilà alors celui ci genre pour celui ci je vais lui mettre ce motif laisser sécher et puis après, peut-être que je vais reprendre par dessus, lui ajouter un autre motif ou alors le même motif. Donc voilà, alors maintenant je vais faire des rappels. donc Celui-ci je vais faire le rappel de ça et celui-ci je vais faire le rappel de ça. Je reprends mon pochoir et je le pose comme ça et de nouveau C'est un petit motif, c'est pas facile. Ça a bougé. Mais oui, ça a bougé. Oh. Et pour celui-ci, je vais, je vais lui mettre ce motif. Le rappel de ce motif. Alors, pourvu que ça tienne aussi. Voilà. Je laisse sécher. Donc celui-ci, je vais lui mettre quelques petits euh, petits cercles pour avoir un peu des deux. Je vais ajouter un peu de blanc. Voilà. voilà. Voilà ce que ça nous donne. On peut encore ajouter ici, mais bon, j'ai pas envie trop, euh, de trop charger. Donc je vais laisser sécher, et puis après je vais coller ça sur ma carte. Donc voilà, j'ai ressorti ma carte, mes petits sapins ont séché, je les ai disposés comme ça, j'aurais pu très bien changer l'emplacement, euh, c'est à vous de voir en fonction de vos, votre goût. Donc maintenant je vais commencer à les coller, et pour cela je vais utiliser euh, ma petite colle. Je vais la mettre ici donc ayez quand même une petite euh, une petite feuille comme ça pour bien aplatir alors je prends celui-ci et je vais aussi le coller et je vais faire la même chose alors, passez aussi sur les coins, parce que bon, des fois, on néglige un peu ce côté-ci. Et après, vous avez votre sapin qui se relève comme ça. Donc voilà, je vais le mettre juste un tout petit peu par ici. Bon, normalement, je devais le mettre derrière, mais j'ai déjà collé le sapin, c'est pas grave. Alors, c'est pas grave s'il est incliné un petit peu. De ben, toute façon, euh, les arbres ne sont pas tous droits. Alors, je fais la même chose pour celui-ci, j'essaie de mettre un peu de colle sur le sommet du sapin et ici aussi, voilà, et alors, j'essaie de me rappeler un petit peu, je ne vais pas le mettre au même niveau, voilà, et alors avant de le coller, je vais quand même coller celui-ci qui est juste derrière, pour qu'il soit en arrière-plan. Je vais le mettre juste un peu comme ça pour laisser un peu d'espace entre le sapin et le bord de la carte. Et moi, bon, ça va. Je vais le pousser un tout petit peu vers la gauche. Voilà. Voilà. Hop là. Donc je vais laisser sécher un tout petit peu et je vais ajouter d'autres éléments maintenant. Alors je vais ajouter quelques étoiles, quelques-unes tout simplement. Pendant que j'ai encore du blanc, non j'en ai plus, ça a séché. Alors, c'est que je vais mettre les étoiles. Je vais les mettre ici. Voilà. Voilà. Je vais pas en mettre beaucoup. Hum, non. Voilà. la sécher et puis j'en ajouterai ici. Je vais en mettre des petites. Voilà, ici. Ici. Et ici. Délicatement. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais prendre mes, mes peintures 3D et je vais ajouter quelques petites boules. On va voir maintenant si on va avoir si on va avoir l'effet 3D. Là, là j'en ai beaucoup. Hein. Et je vais remplir ici. Je vais mettre un peu ici. Je vais mettre un tout petit peu ici. Voilà. Il faut que je teste un peu. Allez, gentil un peu dommage de cacher la, la carte à la fin voilà. et, et un, peu, un peu de ça c'est un mélange de jaune et d'orange ok et je vais mettre je vais mettre un peu de rose. Avec le bleu, ça va bien ressortir. Alors, ce sont des couleurs fluo. Et ici. Là, j'ai pas intérêt à rater le truc. Je vais prendre un peu d'ici. Un peu ici. Voilà. alors je vais mettre un peu ici voilà c'est trop trop fluo oh, mon dieu j'en ai mis beaucoup ici trop généreux hein, ce petit flacon alors reprenons un petit peu de la voilà super! Je vais ajouter cette couleur pour bon, moi. J'ai pas intérêt à cacher cette carte. Voilà. Ok. Ici, je vais faire une sorte de dégradé. Donc, je vais prendre mon pinceau et je vais prendre ce vert fluo. Voilà. Et je vais commencer ici légèrement. pas grave si vous dépassez et je vais lui ajouter un peu de ce vert-ci et un peu de ce bleu voilà plus de bleu ici je le mets Donc voilà, tantôt c'est jaune, tantôt c'est bleu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ok. Alors euh, maintenant, je vais faire la même chose pour celui-ci, mais je vais utiliser une autre couleur. Mais cette fois-ci avec de l'orange et du rose. Hmm. Et on va ajouter un peu de jaune. Mon pinceau est un, est un peu épais. Donc euh, au niveau de la finition, c'est pas le top. Mais bon, on va pas s'embêter avec ça. Et pour celui-ci, celui du fond, je vais juste mettre un tout petit peu de bleu. Je vais garder les tons froids. Voilà. Et voilà. Juste légèrement, comme ça. Et je fais la même chose pour les petites boules, ici. J'espère que vous aimez le résultat, c'est vraiment un truc super simple, super facile à faire, à la portée de tous. Vous pouvez très bien repasser sur les étoiles avec du jaune, mais euh, moi en tout cas, moi je trouve que c'est simple, c'est facile à faire et voilà, on s'embête pas. On peut très bien ajouter un peu de de cette couleur ou, ou d'une autre couleur euh, mettre quelques petits zigzags etc. si vous, si vous voulez avoir plus d'effets pour euh, peut-être ajouter plus de, de relief ça, c'est à vous de voir. Donc, voilà ce qu'il en est concernant cette petite carte. Vous pouvez toujours ajouter d'autres éléments, un petit texte, ce que vous voulez. Moi, je vous ai préparé, je vous ai fait une petite démonstration avec les peintures 3D pour vous dire, voilà, si je les trouve bien ou pas. En tout cas, pour moi, je trouve quand même qu'elles sont pas mal. L'effet nacré a été obtenu. Vous voyez, le résultat, il est assez sympa. On a quand même une peinture assez brillante je veux dire assez nacré et euh, il, y a joli, euh, il, y a, il y a de jolies tombes d'ailleurs mais par contre l'effet 3D pour moi je ne suis pas très convaincue parce que je les trouve assez euh, assez fluides euh, un peu trop liquide pour moi parce que bon pour avoir un effet 3D la pâte doit être quand même légèrement plus épaisse et plus consistante donc euh, on peut faire de jolis effets, on peut travailler avec les pochoirs et justement euh, les pochoirs, pour moi, sont de bonne qualité par rapport à des pochoirs qui, qui valent 5-6 fois le prix. Euh, vous pouvez faire pas mal de, de, de chouettes trucs avec. Moi, je vous ai montré ce que on arrive à obtenir. Et puis, c'est en fonction aussi de votre utilisation. Au plus, vous allez faire attention, plus vos pochoirs vont durer. Vous pouvez ajouter euh, un petit texte ou alors... Euh, venir ici et mettre un sort sorte de cadre avec votre éponge pour euh, ramener un peu plus de relief c'est-à-dire faire ressortir le, le centre de, de votre carte vous pouvez ajouter d'autres éléments, ajouter euh, des petites perles, des gouttes de pluie, vous pouvez ajouter des petits éléments, des embellissements euh, si vous voulez si vous avez aimé cette vidéo Mettez-moi un pouce haut, je vous remercie infiniment d'ailleurs d'avoir regardé ce petit tutoriel et puis de m'encourager à vous produire davantage de vidéos et de soutenir ma chaîne. Sur ce, je vous dis à très vite, à très bientôt pour d'autres projets avec ces peintures, ces pochoirs et puis euh, le reste du matériel que j'ai acheté de chez Action. Et pourquoi j'utilise le matériel de chez Action C'est tout simplement pour vous encourager à vous lancer vous aussi et que, ne, que le matériel ne soit pas un frein pour votre créativité. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels. Entre temps, portez-vous bien et joyeuses fêtes et joyeux Noël